Ce qui nous réunit aujourd'hui, en fait, euh, je le rappelle, c'est que vous, vous appartenez à 22 collèges de Gironde qui ont comme point commun d'avoir été équipés dans le cadre du plan numérique en 2016, hein, dans, suite à la AP 2016, équipés en, en classe mobile, comme on l'a rappelé, et, et, et avec une subvention ressources également qui va avec. Euh, les questions qui se posent donc désormais, c'est... Euh, euh, et c'est l'objet de notre journée. Hein, c'est quel changement, quelle euh, quel plus value euh, ces équipements euh, peuvent-ils apporter, et à, à quelles conditions Mais euh, ce serait rester dans l'idée, que une idée quelque peu révolue, que le numérique ne peut pas à lui seul, on, on l'a déjà rappelé tout à l'heure, hein, changer les choses, révolutionner les pratiques, bouleverser la pédagogie. Ça ne suffit pas. Euh, en réalité, alors. C'est à partir de ce constat que j'ai souhaité, euh, enfin nous avons souhaité, on était plusieurs, euh, faire appel à certaines personnes que, que, qui vont venir maintenant, que je vais vous présenter, euh, parce qu'ils ont une façon un peu différente de penser justement. Ils ne partent pas de, de l'outil, ne partent pas des équipements. Il y a une, une, autre, une autre vision et, et c'est de ça qu'on va parler. Hein. Je les ai invités, ils sont trois, euh, pour une petite table ronde. Aujourd'hui on dit un panel, on ne dit plus une table ronde. Voilà. Euh, pour le ben, vous voulez si vous voulez bien. Donc je vous présente Vincent Fayet. Alors Vincent Fayet il vient de Paris, il a du mérite, il est parti de bonheur ce matin et je l'en remercie vivement. Euh... Bon, je, je, je le présenterai un petit peu mieux tout à l'heure et il y aura une vidéo qui vous montrera son travail. Je vous avais envoyé un lien, euh, des liens à propos de, des invités, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les consulter. Euh... Bruno Verne, alors je les cite dans l'ordre du, du plus éloigné au plus proche, Bruno Verne est euh, de Pau, euh, donc il est un peu plus près, puis il fréquente pas mal euh, le secteur, hein, puisqu'il a des, des missions, euh, notamment avec le Clémy. Hein. Euh, et Claire Doz donc, qui est elle à Andernos, et qui est aussi, qui est aussi pas mal, qui est très investie au niveau du numérique, et que vous avez, avez peut-être croisé sur d'autres salons. Euh, alors... Je, je vais repartir euh, du, je vais partir en fait d'une citation de, de vincent qui est dans, dans ton bouquin je crois hein, euh, qui s'appelle euh, la classe mutuelle c'est ça le... la métamorphose ah, c'est pas du tout ça la métamorphose de l'école quand les élèves font la classe euh, cette citation je, je vous la je vous la livre hein. j'ai longtemps cru que le numérique permettrait de changer la pédagogie comme il changeait le monde alors que je suis aujourd'hui persuadé que c'est l'inverse qui, qui doit se produire. C'est la pédagogie qui doit changer pour profiter pleinement du numérique, pour faire en sorte que le numérique devienne éducatif. Alors, on va peut-être partir de, de cette phrase, d'une partie de cette phrase, je la, je la répète, hein, j'ai longtemps cru que le numérique permettrait de changer la pédagogie comme il changeait le monde, alors que je suis aujourd'hui persuadé que c'est l'inverse qui doit se produire. Donc, euh, ben je m'adresse directement à, à toi, Vincent. Hein, euh, euh, voilà, quelle limite as tu constaté, as-tu rencontré à vouloir faire du numérique et notamment de l'outil, de, de l'équipement numérique, un préalable? Oui, avant, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre euh, donc oui, je suis un petit peu malade parce qu'il fait froid à Paris, donc je vous remercie, je vais ramener un petit peu de soleil et, et je vous laisserai quelques miens en partant tout à l'heure. Pour être précis, je, je travaille à Paris, mais c'est bien moi le régional de l'étape, puisque je suis né à quelques mètres d'ici, à l'hôpital Pellegrin, donc je suis bordelais. Je ne suis pas parisien, quelque chose soit clair. Ça va mieux d'un coup, là. Hein. Euh, me concernant, donc je suis enseignant dans un lycée à Paris, mais j'ai commencé ma carrière dans un collège, à Seine-sur-Mer, dans le Var. C'était en 2001, et j'ai vraiment, vraiment fait une entrée dans le métier par le numérique. Euh, une de mes premières signatures euh, lors de mon premier poste ça a été pour euh, l'acquisition d'un tableau euh, interactif tableau blanc interactif en 2001 il n'y avait pas beaucoup en 2001 euh, donc le numérique et moi on se connaît très bien on s'apprécie mais je lui parle sans embâge et surtout je sais le remettre à sa place quand il faut et c'est ce que je vais faire un, un petit peu aujourd'hui enfin, je vais vous, vous expliquer un petit peu ma, ma façon de voir les choses alors oui l'outil. l'outil, Lorsqu'il est amélioré par la technique, il y a deux façons de faire. Soit on prend ce nouvel outil amélioré par la technique pour faire ce que l'on faisait avant. En règle générale, c'est un peu mieux, mais ça reste la même chose. L'autre façon de faire, c'est de considérer que l'outil va complètement modifier la façon de travailler. Ça, c'est une façon beaucoup plus difficile et on ne la rencontre pas souvent dans l'éducation. Moi, je... Très rapidement, j'ai été formateur pour un tableau interactif dans l'Académie de Nice, et puis après sur Paris. Et donc, j'ai fait de très nombreuses formations à des collègues. Et systématiquement, le tableau blanc interactif, c'était le tableau du maître. C'est-à-dire que c'est le tableau qui permettait de, euh, au maître d'enseigner de la même façon qu'il le faisait avant. La différence, c'est que c'était numérique, il y avait de la couleur mais ça n'a pas vraiment révolutionné la façon d'enseigner. Et souvent, je disais à mes stagiaires, mais que veut dire le i interactif? Eh bien, force de constater, quand on regarde la plupart des pratiques, le i interactif, c'est l'interaction du stylet avec la surface. Alors qu'en réalité, l'interaction, ça pourrait être aussi une interaction des élèves entre eux, dès lors que l'outil devient l'outil des élèves. Donc ça, c'est toute la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, d'être doté en numérique. et On est doté maintenant de façon massive, et c'est très bien. Mais il faut que cette dotation s'accompagne d'une réflexion sur comment on l'utilise, ce numérique. Et est-ce qu'on ne peut pas faire différemment et pas seulement mieux Il y a une photo que j'aime bien. Je ne sais pas si le diaporama est lancé. Voilà, cette photo, c'est une photo de 2013. C'est à Agen. C'est une classe qui a été dotée en tablette. Ça fait quelques quelques années que je connais cette photo et, et elle m'a toujours intrigué. Et ce n'est que récemment, en 2015, que je me suis rendu compte, je sais pourquoi elle m'intriguait. En fait, c'est ce petit garçon à côté que vous voyez en train de regarder ce que fait l'autre. Mais ça me faisait penser à une autre photo, si on peut avancer le diaporama. Voilà, cette photo, c'est une photo qui a été prise par Douaneau en 1956. Et c'est vrai que les deux attitudes des petits garçons sont les mêmes. En fait, vous avez une photo moderne et une photo ancienne. Là, je ne l'ai pas fait, mais si je mettais la photo de 2013 en noir et blanc, c'est les mêmes photos. C'est l'angle de vue qui change. On a remplacé sur ces photos, en fait, euh, l'ardoise par une tablette numérique. Mais la salle de classe euh, est la même. L'attitude des élèves est la même. Et vraisemblablement, sur ce que l'on voit sur cette photo, euh, la pédagogie est la même. Ça, c'est la difficulté aujourd'hui de, de doter euh, un un terminal mobile par élève. Si vous dotez un terminal mobile par élève, le numérique isole. C'est ce qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Oui, alors cette, euh, cette disposition que, qui nous paraît si naturelle à nous de, de la classe, on dit, en, en autobus, euh, d'où vient-elle Est-ce que tu... Alors, je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Et euh, en fait, nous, ça nous paraît tellement naturel qu'on a oublié qu'en fait, elle n'a pas toujours existé. Elle est apparue euh, relativement euh, tardivement par rapport à maintenant, ça fait très longtemps, donc j'ai mis une, une photo. Voilà. Ici, nous avons une, pardon, un, un tableau de Jean-Baptiste de la Salle, que vous voyez avec une auréole autour de la tête. Jean-Baptiste de la Salle, on est en 1680, c'est l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, c'est un français, un ecclésiastique français, qui révolutionne, mais vraiment révolutionne l'école, euh, parce qu'il dit dorénavant. Euh, il y aura un maître dans une classe, les élèves auront le même âge, et il y aura un cours qui sera fait simultanément à l'ensemble des élèves. Et pour ce faire, on crée des classes avec des tables et des chaises qui sont, qui sont en randonnions. Les élèves sont ainsi mobiles et silencieux. C'est le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui, en fait. Avant, c'était pas du tout comme ça, il y avait d'autres façons de faire. Donc, 1680, euh, L'enseignement simultané apparaît et il se développe. Si on peut passer la photo suivante, là, on est dans les années 1960 euh, en France. Ben, C'est comme en 1680. Hein. Vous avez euh, des tables, des chaises, des élèves qui sont alignés. Vous avez un tableau central avec une table surélevée. On met la, la photographie suivante. Quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, là, voyez, oui, on est au Japon, euh, moderne, actuel, euh, si j'avais mis la photo en couleur en noir et blanc, bah, vous, vous, vous auriez vu que, que c'était la même. La dépositive suivante, s'il vous plaît. Oui, la suivante. Là, vous avez mon lycée, le lycée d'Orient, en 2015. Et à, et à côté, le lycée Montaigne, à quelques plus de là, en 1900, à Paris. Euh, bah, c'est la même salle de classe, en fait. Et surtout, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, c'est les mêmes positions euh, des élèves. Donc, où que vous alliez, partout dans le monde quelle que soit l'époque, vous retrouvez toujours ce, ce système. Si vous me la, la photo suivante. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Parce que même à Poudlard, les, les... Ah oui, ça sera plus simple, merci. Même à Poudlard, finalement, l'enseignement, il est organisé pareil. Et là, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, c'est foutu. Parce que s'il y a quelqu'un vraiment à qui on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'imagination, c'est bien J.K. Rowling. Eh bien, vous voyez, elle n'a pas assez d'imagination pour pouvoir imaginer que la salle de classe, ça soit autre chose, ça soit autrement. Donc ça, c'est euh, la preuve que euh, c'est très difficile de changer la classe. Si vous allez euh, sur les moteurs de recherche et vous tapez « classe du futur », vous trouvez ça. Ça, c'est la classe du futur. Pourquoi Parce que vous avez une classe qui est numérisée, vous avez des tablettes, une tablette par élève, vous avez un immense tableau interactif pour l'enseignant. Celui-là, vous ne le vendez pas encore, mais très bientôt, vous allez le vendre. Mais finalement, par rapport aux photos que je vous ai montrées, qu'est-ce qui change C'est le numérique, mais l'attitude des élèves. La salle de classe, en elle-même, elle ne change pas. Et moi, ça a été mon approche. Je me suis dit que, avant d'entrer dans le numérique, peut-être qu'il fallait dépoussiérer la, la salle de classe, parce que finalement, ça fait un petit peu comme si je vous donnais un, un réacteur d'Airbus, et que vous le mettiez sur le Spirit of Saint-Louis euh, de Lindbergh. Ça ne fonctionnerait pas. Je prends souvent l'exemple de la charrette. Lorsque l'on a euh, fait évoluer la charrette, merveilleux moyen de transport terrestre, en, en automobile, on a enlevé la traction animale, on l'a remplacée par la propulsion à vapeur, puis par le moteur de temps, 4 temps, etc. Mais on l'a fait en changeant la structure. Parce que si on avait gardé une charrette avec ses essieux en fer forgé, eh bien nous aurions une charrette voiture qui aurait un super moteur mais qui ne pourrait pas aller vite, étant donné qu'elle est limitée par sa structure. Aucun ingénieur automobile ne serait assez stupide pour faire une charrette à moteur. Mais les pédagogues, l'ont fait. Donc euh, il était apparu avant tout nécessaire de, de revoir les pratiques pédagogiques, et, et notamment d'explorer de, d'autres voies que cette fameuse classe organisée, comme, comme on le disait en autobus, euh, cette pédagogie frontale. Ouais. Et de là, tu es arrivé donc à ce concept de classe mutuelle. Alors, oui. on va, euh, tu vas nous, nous, nous présenter un petit peu ton, ce concept-là, mais on va peut-être euh, auparavant euh, passer une petite vidéo qui va, qui va situer euh, ce que c'est que ce concept de classe mutuelle. Nicolas, je l'ai vu, Rama aussi, Oela, Sophia, Emma. voilà. Est-ce que vous pouvez me résumer en gros ce que vous êtes en train de faire dans ce groupe-là en ce moment En fait, on a revu le cours et là, euh, on est en train de relire le cours pour bien savoir si on a bien compris chaque partie du cours. Donc là, on lit et après on voit s'il y a quelque chose qui nous bute ou pas. Et vos camarades interviennent pour vous dire si là j'ai pas compris, là j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et donc, comment vous êtes sûr que tout le monde a compris Il n'y a pas de pudeur entre nous. C'est-à-dire qu'on ose dire j'ai pas compris. Oui, C'est parce qu'on est entre nous. C'est plus facile entre élèves que lorsque le professeur est là. C'est ça Là, ils ont tous compris, donc on va avoir moins honte entre nous parce qu'on a toutes pas trop bien compris ce que vous devez savoir avant de passer au tableau pour faire les, les ouais, exercices. Bah ouais, ça. Donc là on a les deux, il y a les élèves qui sont en activité au tableau, eux ils ont compris le cours, elles je savais que ça serait trop rapide ce que j'ai fait pour elles. Donc elles se sont euh, mises en groupe, elles sont 6 ou 7, et elles s'expliquent le cours, et moi j'interviens et je peux faire vraiment de la, de la remédiation, de l'explication, et pendant l'instant les autres sont, sont au travail. En fait, on trouve la solution à plusieurs Oui. oui, oui. Et ah. alors, c'est mieux C'est comment Non, c'est mieux parce que des fois, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas forcément vues et que l'autre va venir vérifier. C'est un travail collégial que vous menez là euh, oui, oui, on travaille tous ensemble. Il y a eu le schéma qui a été fait par eux et nous. Et on a séparé le travail pour euh, que lui s'occupe des drogues et euh, moi, de comment le message passe. Et le dessin, qu'est-ce qu'il a fait Alors, c'est vous Oui, c'est nous deux. C'est vous deux. Euh, Est-ce que vous avez fait contrôler le dessin à vos autres camarades comment... Oui, oui ouais. on a demandé. Ils vous ont dit que c'était bon oui. On était en accord avec hein oui. vous. attendez un contrôle par le professeur Oui, ça oui, ça on va l'appeler euh, dès qu'on a fini, on, on l'appelle. D'autres groupes d'abord ou alors les, les, les, le prof Comment oui. vous fait Ça bah, dépend des fois des groupes qui se déplacent ici et qui regardent euh, pour voir si... si, si et si on bien. vous dit là il y a une erreur, euh... bah, on lui demande quelle erreur euh, c'est oui. on la corrige. Vous la corrigez. Donc en fait, euh, c'est bien entre vous que vous construisez euh, euh, les, bonnes, les bons résultats, les bonnes solutions. Bah, tu disais tout à l'heure, euh, on n'a pas de... On n'a pas honte, on peut se parler. Oui. On, on utilise les, les mots d'élèves en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas de gêne, euh, on est en, entre nous quoi. Mais le prof est pas loin quand même. Oui, bien sûr. Qu parce a... que j'ai vu, tu as vite couru vers le professeur quand tu as trouvé ton mot sur Wikipédia. Oui, parce que. On sait qu'il est là et que on n'a pas forcément euh, les réponses euh, entre nous. Du coup, bah, il y a le professeur à côté euh, ou il y a notre smartphone si on Donc a... <rire> professeur au smartphone même niveau Presque. Bah non parce que euh, euh, le smartphone, c'est faut, faut le lire, faut essayer de comprendre alors que le professeur directement il nous explique et c'est plus simple. C'est quand même utile, moi. Hein, ouais. Ça va mieux là Enfin, les non-voyants vont pouvoir acquérir une capacité de mémorisation de mots plus importante parce qu'ils vont utiliser leur visuel pour la mémorisation des mots. Quelque part, ce que l'on cherche, c'est à dépolariser la salle de classe. Il y a plus, euh, le regard des élèves n'est plus tourné vers le professeur, vers le tableau, mais plutôt est tourné vers leurs camarades euh, ou euh, vers les tableaux euh, des autres élèves qui sont en train de travailler. Alors, euh, ben voilà, je, je vais redonner la parole à, à Vincent, qui a, il va nous expliquer un petit peu son, son concept de, de classe mutuelle, euh, et notamment la présence de tous ces tableaux blancs au mur, euh, etc. Alors, vous avez eu de la chance, parce qu'il y a la version de 3 heures sous-titrée, sous, sous donc là, là, ça a été... En fait, c ça s'est créé de façon euh, non prévue, c'est vraiment un hasard, en fait, je fais un travail de recherche par ailleurs, et... Et je lisais la veille la définition de la salle de classe qui est le lieu où les élèves sont assis mobiles et silencieux. Alors ça m'avait fait rire. c'est un mardi. La, la, la définition, elle date de 1888. C'est le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson. Le lendemain, j'avais mes élèves de terminale et en fin de cours, je me rends compte qu'en face de moi, j'ai des élèves assis mobiles et silencieux. Et là, je m'énerve un peu, comme je fais des fois. Et je leur dis, mais écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas rester dans une salle de classe. Mon lycée, il a été rénové, il date de 1887. Il a été rénové des dizaines de fois. On l'a toujours rénové en sauce 1887. Alors non, on a rénové tout ce qui est électrique, tout ce qui est sécurité. Mais alors, pour ce qui est de la pédagogie, c'est une rénovation à l'identique. Et je dis à mes élèves, on irait déterrer un prof de 1887. Il ferait cours dans cette salle de classe. Parce qu'il n'y a rien qui a changé. Il y a un double tableau à crémaillère. Certes, il y a le vidéoprojecteur. Je ne parle pas de l'ordinateur, lui, il est presque d'époque. Mais sinon, on a des élèves qui sont assis, immobiles et silencieux. Et je leur ai dit allez-y, imaginez-moi un autre espace. J'étais persuadé que la semaine d'après, ils allaient oublier. Donc la semaine d'après est arrivée. Moi, j'avais oublié, mais pas eux. Et donc, ils sont venus. Alors, je ne sais pas si on peut voir la diapositive. Moi, je peux. Voilà. Ils sont venus avec un plan. Alors je suis gêné, hein. donc je dis, bon, bah, écoutez, on va tester. On a essayé de, de mettre ce plan à l'œuvre. Ça ne fonctionnait pas. Les élèves ne sont pas les architectes. Le plan n'était pas à l'échelle. On aurait pu en rester là. Ben, ils ont pris la règle jaune que tout le monde connaît et ils ont mesuré la, la, ta, la salle, les tables. Et la semaine d'après, ils sont venus avec ça. Un plan à l'échelle avec des petits carrés qu'on pouvait agencer à l'envie. Et donc, ils ont décidé, et j'étais d'accord avec eux, de modifier la, la salle de classe. La salle de classe est, est devenue comme ça. Alors là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, quand je montre ça aux enseignants, ils disent, « Ouais, super ouais. !» Sauf que, pour ces élèves, c'était la première fois de leur vie que l'école leur proposait d'interagir sur leur environnement direct. Et ça, ça compte. Et à partir du moment où ils se sont rendus compte que j'étais permissif, ils ont commencé à en profiter. Certains se sont levés, ils sont venus me voir, me disent « Monsieur, est-ce qu'on peut bouger ?» Je dis bah, « Mais vous voulez aller où ?» Et Ils me disent « On voudrait utiliser votre tableau, votre tableau texto. » Donc oui, ils ont utilisé mon tableau, grand tableau à crémaillère. Et le, ils ont collaboré au niveau du tableau. Ils ont fait des, des schémas, ils ont expliqué à leurs camarades. Le tableau, il a été séparé en deux, forcément, puis en trois, et puis après, on n'avait plus de place. Donc là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu fou, je leur ai dit bah, « Écoutez, on a des murs, vous écrivez sur les murs. » Donc, on a tracé des tableaux. C'est bien à Paris, vous voyez, aussi. Hein. On a tracé, et ça, pour l'instant, c'est zéro euro pour la région. Hein. Euh, on a tracé des tableaux sur les murs. Et on a écrit sur les murs. Et les élèves ont on écrit sur les murs. Puis au bout d'un moment, mon chef d'établissement en a eu marre, donc il m'a mis des tableaux. Toujours zéro euro pour la région. Et mes cours, c'est devenu ça. Ce que vous avez à peu près vu, c'est-à-dire euh, des cours totalement différents. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, voilà. On est dans l'enseignement simultané. Mais il a existé un autre type d'enseignement. C'est l'enseignement mutuel que vous voyez en bas. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer cet enseignement mutuel, mais c'est un enseignement où l'enseignement était donné par les élèves pour les élèves, euh, où les élèves les plus grands étaient les moniteurs euh, des élèves les plus petits. Donc voilà comment euh, l'idée est apparue de façon progressive. On peut peut-être préciser à quelle époque euh, ça existait, ça, ce type d'enseignement Charles Naudier disait que l'enseignement mutuel, c'est l'enseignement organique de l'homme. On a des, des traces historiques au XVIe siècle. Si vous avez des enfants à la maison, vous savez que c'est comme ça qu'ils apprennent entre frères et sœurs. Euh, ça a été très développé en France au XIXe siècle. Il y a eu un choix qui a été fait en 1833 par Guizot, notre ministre de l'époque, qui a choisi l'enseignement simultané, non pas pour des raisons pédagogiques... Parce que l'enseignement mutuel, on apprenait deux fois plus vite avec l'enseignement mutuel, mais pour des raisons, il faut le savoir quand même, politiques et religieuses, parce que cet enseignement simultané, c'est l'enseignement des frères. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais on va en classe quand on va à la messe, c'est-à-dire on est assis, mobile et silencieux. Merci. Euh, intéressant, hein euh, bah... Je vous ai envoyé le, le, le lien du site de, de Vincent où vous allez trouver euh, un approfondissement de, de, de, de cette notion, de cette distinction entre enseignement mutuel et enseignement simultané. et C'est vraiment passionnant. Euh, on va passer à Claire. Alors Claire, tu, tu, tu mènes toi aussi à Andernos un projet qui a quelques points communs avec celui de Vincent euh, je crois que le mieux c'est qu'on va regarder euh, on va commencer par regarder une vidéo qui va aussi euh, vous montrer un petit peu ce que fait Claire et puis on en, on en parle après Alors, je précise juste que ce n'est pas un journaliste qui a filmé voilà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 Euh, euh, voilà, alors moi, moi quand j'ai vu euh, cette vidéo, il y a un détail qui m'a frappé, c'est la, la présence de plusieurs tableaux blancs au mur. Je dis tiens, c'est bizarre, ils se sont concertés tous les deux, euh, ou... mais pas du tout, pas du non. tout, ils ne se connaissaient même pas. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur ce, sur ce projet Alors, je vais rebondir sur la question des tableaux blancs. Euh, bah déjà, ce qui est, ce qui est, ce qui est évident, c'est que les élèves, ils ont envie d'écrire. Et euh, même aujourd'hui, avec le numérique, euh, il y a toujours un petit œil un peu brillant lorsqu'ils nous demandent des feutres pour écrire au tableau. Euh, donc, je suis un petit peu partie de là. Euh, le tableau blanc dans, dans, dans cette classe que j'ai appelée classe je reviendrai sur le, sur le terme, c'est euh, un moyen pour eux de se mettre d'accord au sein du groupe. Euh, c'est un petit peu le brouillon du numérique. Et le numérique derrière, enfin vous avez vu peut-être dans la vidéo, cohabiter euh, la carte mentale faite euh, sur le tableau blanc et puis euh, la carte mentale faite avec un logiciel euh, euh, libre et, et, et, euh, et, euh, et proposé euh, avec les, les tablettes mobiles. Et donc en fait, euh, le tableau blanc c'est là pour euh, se mettre d'accord, mais le numérique va finaliser. Et euh, une fois que la carte mentale sera faite de manière numérique, elle va pouvoir euh, être déposée sur le NT. Les élèves le font par eux-mêmes et c'est à disposition de toute la classe ensuite euh, pour euh, bah, revisualiser ce qui a été fait euh, pendant le cours. Euh, le tableau blanc, encore une fois, c'est euh, aussi un outil pour exposer euh, la démarche du groupe. Parce que lorsqu'ils travaillent comme ça euh, en îlot, euh, ils travaillent au sein de leur îlot, mais c'est bien un moment qui est un moment de partage et que euh, les élèves puissent s'adresser euh, à leur père, leur expliquer comment ils ont travaillé, quelles sont les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Et euh, le tableau blanc est là pour euh, montrer justement leur démarche de travail. Donc ça, c'était pour euh, répondre à la question du tableau blanc. Donc euh, le projet euh, le projet ICLAS à Andernos, c'est un projet qui euh, répond à à l'appel enfin à projet pour le déploiement du numérique il y a deux ans. Donc on l'a déposé, ça a été retenu, on a été doté par le conseil départemental d'une mallette d'Ultra PC. Donc on a été vraiment très très contents. Et, et puis ensuite il a fallu, enfin non avant même, il a fallu voir avec la nuit, la, pardon, la direction dans quelle mesure l'établissement allait pouvoir répondre aussi à ce projet. Donc on nous a doté euh, d'une très grande salle, la plus grande salle de l'étage, euh, bah, pour justement favoriser une disposition en îlot, mais aussi, comme vous avez pu le voir dans, dans la vidéo, des déplacements d'élèves. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un élève qui a du mal à trouver sa place au sein de son groupe, et on le voit plusieurs fois revenir dans différents îlots. Bah, c'est aussi euh, ce que ça, cela permet, hein, c'est-à-dire la collaboration, le déplacement, la coopération entre les élèves. Donc ça, c'est important. Donc une grande salle, une mallette, un visualiseur. Et puis, euh, oui, cette demande un petit peu particulière. Au départ, on m'a regardé un peu bizarrement. J'ai demandé quatre, euh, cinq tableaux blancs. Il y a un tableau à craie aussi. pour. Euh, C'était une demande de, des collègues de mathématiques. Et puis, euh, une fois qu'on a eu tout ça, il y a eu euh, l'idée de créer une équipe et euh, voilà, c'est pas uniquement moi, hein, c'est vraiment l'équipe e-class, ça fait euh, deux ans qu'on est sur ce projet, avec des professeurs qui partagent euh, la, la, la, même, euh, la même détermination, et euh, cette idée de, de remettre l'élève vraiment au centre de, de ce qu'il veut apprendre, et, euh, et d'utiliser le numérique pour cela. Voilà. Alors le projet e-class, euh, je l'emprunte un petit peu... Euh, euh, oui, là vous avez une diapositive de, de la classe, oui, oui, tout à fait. Le projet Likilas, c'est un projet, c'est un concept canadien au départ hein, qui euh, donne euh, au numérique toute sa place au sein de, de l'enseignement. Et je me suis beaucoup inspirée. J'ai regardé des vidéos. Ça se passe essentiellement dans l'école primaire. Mais j'avais vu déjà des élèves qui travaillaient dans un coin avec euh, des casques, euh, des autres qui crayonnaient ou qui mettaient du feutre sur un tableau. Euh, j'avais vu tout cela et je m'étais dit, Bah voilà, j'ai en, envie de faire un petit peu la même chose. Et euh, j'ai eu la chance d'être suivie par la direction Andernos et par, euh, et par des collègues. Et, euh, et aussi, euh, c'est à mettre en relation vraiment avec une pédagogie active. En tout cas, c'est vraiment comme ça que moi, je l'entends, en relation avec la classe inversée un petit peu. Vous avez vu là qu'ils sont fascinés par une capsule, une capsule qui vient de, des fondamentaux de Canopée sur le futur. Euh, là, j'ai pas travaillé en classe inversée. Alors, c'est un cours que j'ai euh, filmé euh, lundi euh, de 16 à 17, hein, à un moment où les élèves sont agités. Et je précise que c'est une classe très agitée et on a vraiment des difficultés à la mettre au travail. Et donc pour du 16 à 17, eh ben moi, je les ai trouvés très, très coopérants pour, pour le coup. Voilà. Merci. Euh, bah Bruno... Pardon. On, on, on, on aura un moment après, si vous voulez bien. Vous la notez quelque part. Euh, parce que je voulais passer la parole à Bruno aussi, qui, est, qui a fait le déplacement. Euh, donc Bruno, tu es, tu es parti aussi toi de, voilà, tu as ressenti la nécessité de repenser les espaces pédagogiques. Et euh, quel a été le point de départ de cette réflexion ben, Le point de départ, pour le faire très très très très court et très euh, et très violent, euh, c'est qu'en fait je faisais plus court. Donc euh, ça vous est peut-être arrivé. Moi j'ai changé d'établissement. On est arrivé dans un établissement tout neuf. Euh, un petit peu particulier à coller d'un adjectif euh, dont il faudra se méfier euh, qui est l'adjectif innovant euh, vide de sens et plein de promesses et, euh, et du coup euh, chacun le remplit un petit peu comme il, comme il a envie Et je parle essentiellement des parents d'élèves et donc on a des classes extrêmement hétérogènes c'est ce qu'on voulait, on voulait avoir beaucoup de mixité on en a, mais on a eu un recrutement en 6 qui était extrêmement hétérogène donc on avait perdu Complètement l'attention des élèves. C'est-à-dire que ça a dû peut-être vous arriver, enfin moi ça ne m'était pas arrivé jusque-là, et c'est ce qui a poussé à. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut vraiment faire autrement, c'est voilà, pas possible, les gamins ne sont pas du tout attentifs. Euh, donc j'ai décidé mais de. On me dit souvent qu'il faut différencier les apprentissages, et en fait j'ai décidé de différencier les apprentissages euh, aussi par l'espace, euh, et pas simplement par les exercices que je donnais. Donc chacun avait besoin. J'avais des élèves pour la première fois de ma vie qui me disaient « Monsieur, est-ce qu'on peut se mettre debout euh, Monsieur, est-ce que je peux m'asseoir par terre ?» Et bien souvent, ils ne me le demandaient pas. Ils le faisaient. J'avais jamais vu des élèves qui s'assoient par terre en classe. Euh, comme ça. C'est comme si moi je m'asseyais là, ça choquerait tout le monde. Et, euh, et, euh, et des élèves qui, à un moment donné, j'ai compris que ben, peut-être que leur permettre de se mettre debout à ce moment-là, ben, ça allait euh, voilà, leur faciliter quelque chose. Et peut-être à moi aussi et aux autres aussi. Donc j'ai commencé à aller piquer à droite à gauche tout un tas de mobiliers qui ne servaient pas dans l'établissement et, euh, et chez moi aussi pour aménager un espace qui corresponde un petit peu à la typologie de, de, de chaque élève. Donc différencié par l'espace de la classe. Mais avant, un peu à la manière de Vincent, j'ai décidé de, les, de leur demander ben, qu'est-ce qu'ils ont pensé pour essayer de faire en sorte que ça vienne d'eux. Et comme ce n'est pas des architectes, ben, ça venait un peu d'eux mais quand même aussi beaucoup de moi. Ouais. Alors on va regarder peut-être aussi une petite vidéo. Quand on éduque nos élèves les uns derrière les autres, on ne répond pas aux compétences du 21e siècle. La collaboration, la communication, les compétences liées au numérique et à l'information, les habiletés sociales et culturelles, ainsi que la citoyenneté. L'espace de la classe a donc été différencié. Les élèves peu autonomes étaient placés devant, ceux capables de collaborer en îlot. Les élèves très autonomes seraient placés au fond de la classe. Les élèves autonomes qui sont placés au fond ont un rôle un petit peu particulier. Il vous l'explique. Du coup, quand nous avons fini, ben, nous allons aller dans pour aussi finir ce travail. Voilà. voilà un exemple de fiche de travail qui renvoie par QR code à une vidéo qui permet à ses élèves de s'auto-corriger. Ainsi, les élèves qui ont fini et corrigé leur travail sont disponibles pour aider les autres. C'est la coopération. Écoutons maintenant les élèves qui reçoivent de l'aide, puis ceux qui en donnent. Euh, on a besoin un peu d'aide parce qu'on n'arrive pas. Il y a certaines personnes qui arrivent, alors euh, comme ils arrivent, alors c'est mieux qu'ils viennent nous aider pour. Euh, voilà, que... Tu de l'aide aux autres euh, Comment tu fais pour aider les autres ben, je, je leur explique euh, la consigne. Je leur demande s'ils ont compris. S'ils n'ont pas compris, je leur re-encore explique. Ça, je leur euh, redis. Euh, quand ils me disent qu'ils ont compris, je leur donne euh, des idées. Genre, euh, en fait, je, je dis qu'est-ce que j'ai fait moi. Et, je leur donne, et euh, ça leur donne des idées. Et après. Euh, ils euh, il écrivent et ils réussissent. Par exemple, dans la consigne du euh, du, euh, de, du 4, et ben, euh, moi j'avais compris, mais euh, j'avais pas très bien compris, mais j'avais réussi à le faire. Et quand j'ai expliqué à Rayyan et à Abdel, ben, j'ai pu euh, encore plus comprendre pour pouvoir plus les aider. en fait. Tout d'abord, il faut accepter un certain niveau sonore. C'est souvent du bruit pédagogique. Il y a aussi davantage de circulation dans la classe. De plus, cette organisation ne fonctionne bien qu'avec un dispositif pédagogique qui permette les interactions entre les élèves. Enfin, l'objectif n'est pas de cantonner les élèves à la place qui leur a été attribuée au début. Ils devront changer de poste de travail pour que chacun évolue à sa façon. La, la dernière im image qu'on voit là avec du mobilier très design là c'est tu, tu as ça maintenant c'est chez toi ça? La dernière image... Non, du... On a vu un moment des, des tables hautes. Alors oui, j'ai suis allé piquer dans la cafétéria des tables hautes qui ne servaient pas trop. Voilà. Donc j'ai pris une table haute à manche debout pour faire travailler une élève debout, euh, celle qui voulait justement être voilà, euh, debout. J'ai pris un petit coin dans la classe qui, sert un peu, qui servait au début de sas de décompression. Je l'ai appelé comme ça parce qu'on a tous des élèves qui, quand ils sont rangés ou presque rangés dans le couloir fond des bons de 1 mètre 50, on se dit, lui, ça va pas être possible, quoi, euh, voilà, donc euh, on le repère gens on lui dit, écoute, tu vas aller faire un petit tour au fond, là, tu sais, à côté de la plante verte, tranquille, tu te prends un petit peu un Rubik's Cube, là, pendant deux minutes, et puis après, je reviens te voir, donc ça, ça, ça permet de, de faire baisser la pression qui a été accumulée par le, dans le cours d'avant, par exemple, et puis les élèves performants, voilà, au fond, qui travaillent de toute façon vite dans nos classes et qui, la plupart du temps, après, s'ennuient. Ben, autant qu'ils ben, soient mes petits stagiaires, soit, euh, que quand ils ont fini de bosser, ils s'autocorrigent avec le chose que je fais. Et c'est là que la, la tablette numérique rentre en jeu. J'avais besoin de 4-5 tablettes. Hein. Les premières m'ont été d'ailleurs euh, prêtées euh, par, euh, par canopée euh, à Pau. Et puis après, on a, on, a, on a eu une flotte de tablettes. Mais je prenais que 5 tablettes. Et puis une fois qu'ils avaient terminé de bosser, eh bien, ils, ils allaient demander de l'aide. Le truc qui a été le plus bizarre, c'est quand les élèves en grande difficulté m'ont aussi dit, « Monsieur, maintenant, moi, je voudrais aider quelqu'un. Qui sait que je peux aller aider ?» Et euh, voilà, pour ne pas le citer, Jonathan, je me disais, euh, je ne sais pas qui sait que tu vas pouvoir aller aider, quoi, dans ma tête. Hein. Mais euh, il a fallu lui trouver une tâche. Et il y a bien un exercice qu'il avait bien réussi, Eh bien ça a été... le. Euh, le référent sur l'exercice 3, par exemple. J'ai dit écoute là, tu vas faire le tour de toutes les tables, tu me vérifies cet exercice, parce que toi, tu l'as super bien réussi. Mais voilà, c'est intéressant de voir que même ces élèves-là, qui sont normalement, qui traînent un peu la patte, à ce moment-là, eh bien, ils ont, ils ont eu envie aussi, d'aider les autres, parce qu'en fait, c'est hyper valorisant d'aider les autres. Et souvent, ces élèves-là, ils ont besoin d'être valorisés. Donc, c'est un changement de, de, de, de, du fonctionnement pédagogique. Moi, je passe beaucoup de temps avec les élèves qui sont devant... Et puis je laisse les autres dans les îlots un peu tranquilles, et alors les autres, au fond, je ne vous dis pas. Euh, et, euh, et puis, donc, changement de ma posture, je, je, je m'adresse très peu à la, classe, euh, à, à la classe, comme ça, en grand groupe. Par contre, il ne faut pas rêver, quoi. Ça, ça ne permet pas de faire passer, par exemple, de, de, des apprentissages de leçons. Euh, on le sait bien, ça, ça, ça marche très bien en cours magistral, des, des, des leçons, des, des informations pures et dures. Que je veux leur donner rapidement, je n'ai pas envie de les leur faire découvrir, eh bien, ce modèle-là ne fonctionne pas hyper bien. Des fois, j'aime bien les avoir en, en classe entière, je vais dans une autre salle, je les ai en classe entière, et là, ça me, ça me va. Mais, euh, mais euh, pour les travaux en groupe, les exercices, l'écriture, ce genre de choses, moi, je suis prof de français, eh bien, voilà, c'est un modèle qui fonctionne bien avec les 6e, 5e. Peut-être qu'avec les plus grands, voilà, il faut changer des choses. Donc, si je te posais la question, c'est parce que. Bah... D'après ce qu'on a vu, jusqu'à maintenant, euh, vous avez euh, repensé vos espaces, mais vous avez fait avec l'existant. Alors je vais on va essayer de se projeter maintenant euh, dans un avenir idéal. Je voudrais pas mettre mal à l'aise mes amis du département, mais voilà, il y a 20 collèges, donc enfin 10, 12 collèges qui vont être construits, plus 10 qui vont être restructurés. Allez, euh, imaginons, euh, laissons aller l'imaginaire quelle serait pour vous la classe idéale en termes d'espace, en termes de mobilier, euh, voilà comment vous la verriez. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est un petit peu le hasard qui, euh, qui veut ça, mais euh, à Andernos, euh, sur euh, trois fois euh, un créneau de deux heures, avec euh, trois classes différentes, euh, j'ai deux salles. Alors c'est un petit peu le hasard, pas totalement mais un peu quand même, et donc ça me permet euh, par moment de, euh, de mettre des élèves avec des activités. Là vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais il y a un groupe qui travaille à côté et qui, qui fait la leçon, avec euh, qui, se, qui se filme avec un, un téléphone... Et, euh, et donc là, moi, je trouve que c'est absolument fabuleux d'avoir deux salles. Voilà, donc l'année prochaine, je vois que ma pr pr principale vient de partir, c'est bien dommage, que j'allais lui demander d'avoir deux salles euh, l'année prochaine. Voilà. Après, je... c'est quelque chose que j'avais déjà entendu avec euh, Philippe Mérieux, mais euh, euh, je trouve ça un petit peu dommage de réunir les élèves euh, uniquement par tranche d'âge. Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire si on prenait des élèves euh, dans la coopération, dans l'entraide, euh, autour de, de groupes de compétences ou de notions, euh, je pense que des élèves de 3e peuvent apporter à des élèves de 6e et que l'inverse est vrai aussi. Ça serait un vœu un peu euh, pieux. Moi je suis dans un établissement qui a été fait, qui a, qui a ouvert ses portes en septembre 2016. Donc ultra moderne, ultra récent et sur lequel des moyens euh, au niveau de l'architecture ont été mis. On a un 3C, c'est ce qui a remplacé un peu les CDI, donc c'est un plateau de 400 mètres carrés avec des petits studios, c'est vraiment... On a un, un outil, un bateau fabuleux. Mais on est déjà en train de déplacer des trucs et de se dire, tiens, ça, ça a été mal pensé, ou du moins, ça n'a pas été réellement pensé. Euh, moi, s'il y avait des choses que j'aimerais, c'est avoir... Vous voyez que les élèves, s'y sont debout, et là, c'est des petits, hein, si on met des troisièmes debout, moi, j'ai les sections rugby, quand on les met debout, ça prend de la place. Donc, des salles plus grandes. Mais attention, des salles plus grandes, ça veut dire de suite qu'on rogne sur quelque chose, souvent. Et nous, ils ont fait des salles qui sont peut-être un peu plus grandes, Parfois, voilà, 62 mètres carrés. Je sais pas, c'est pas immense, hein. Mais ils ont rogné sur les, sur les couloirs. Donc on a des tout petits couloirs. Donc qu'est-ce qui se passe dans les couloirs Ben, ça se croise mal, il y a des frictions, et la tension monte dans les, dans les couloirs. Du coup, Rubik's Cube. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est, voilà. Ensuite, tu parlais de deux salles. Euh, moi, je, ce que j'aimerais, on fait court souvent avec une salle vide à côté. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et des fois, on n'ose pas mettre les gamins, même s'il y a une porte, Voilà. Eh bien, moi, je me disais, ça serait bien qu'il y ait des, des panneaux, euh, alors soit en verre, un peu comme dans les régies, un peu comme la régie qu'on voit là-haut, c'est-à-dire un panneau en verre entre deux salles, et des rideaux, un rideau de chaque côté, par exemple, ou un système de store, hein, où on puisse ouvrir, euh, moi, je rêve de ça, hein, qu'on puisse ouvrir le truc, mettre 3-4 gamins dans la salle à côté, ou je sais pas, ou 5 ou 6, et puis on a quand même un œil, qui sont sous notre surveillance. Moi, les gamins, je les mets dans le couloir, là, pour bosser, pour qu'ils s'enregistrent euh, au niveau du son, avec leur téléphone ou, ou avec les tablettes. Donc ça, c'est des choses, voilà, euh, les couloirs l'espace et surtout la modularité. Euh, ils ont fixé, par exemple, tout un tas de bureaux au sol dans le dans le CDI. En fait, on est en train de se dire « Bon, maintenant, le bureau, il, il est hyper loin de l'accueil. La, la, la, la doc, quand elle est là, elle n'arrive pas à voir les gamins qui rentrent. Il faut qu'on change ce bureau de place. » Donc, j'insisterai aussi sur la modularité des espaces puisque quand on va penser quelque chose, quand l'archive va penser un truc, les profs vont découvrir d'autres besoins au bout d'un an, au bout de deux ans. Et donc, ils vont dire « Ça, c'est dommage, c'est fixé là. Il faut qu'on le déplace, peut-être. » Alors, moi, ma, ma salle idéale, c'est la vôtre et, et c'est la mienne. C'est vrai C'est des vraies salles. Parce que souvent, on voit des, des photos ou des reportages de salles science-fiction. J'aime bien la science-fiction, mais la réalité des salles de classe française, ce n'est pas des salles de 150 mètres carrés. Euh, alors on peut rêver, moi je peux rêver, j'aime bien rêver, mais la réalité du quotidien c'est comment vous ou moi demain on peut changer la salle de classe. Et donc ma, ma salle de classe idéale c'est une salle de classe où je serai en relation justement avec les gens qui me permettent de la changer et qui prennent, euh, qui sortent un petit peu des catalogues classiques. C'est étonnant, vous avez une grande salle ou une petite salle où on propose le même mobilier. On pourrait imaginer qu'une petite salle a un mobilier plus petit. Donc voilà, moi, mon rêve, c'est ça. C'est qu'il y ait, comme tu dis, de la modularité. C'est une salle que l'on puisse adapter en fonction des besoins. C'est une salle dans laquelle on prenne en compte le corps de l'élève. Le corps de l'élève, c'est quelque chose de totalement oublié. Vous savez ce que c'est, le corps de l'élève C'est ce qui sert à transporter la tête de la maison à l'école et de l'école à la maison. C'est un petit peu comme si le corps rentrait en salle, posait la tête sur la table et disparaissait. On ne peut plus demander, et ça, c'est des questions que l'on a... J'ai retrouvé des écrits qui ont 200, 300 ans. Déjà, on posait ces questions. On ne peut pas demander à l'élève de rester bon, moi, je pas de bouger. C'est peut-être pour ça que je le comprends plus facilement, mais c'est très difficile de demander à l'élève de rester assis. Euh, recherché, quand j'ai écrit ce livre, j'ai cherché l'écrit scientifique, je suis un scientifique, qui nous prouve que pour être attentif, il fallait être assis, immobile et silencieux. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et croyez-moi, je l'ai cherché. Être assis, immobile et silencieux, c'est la voie de la méditation. Ce n'est pas la voie de l'apprentissage. Donc, j'aimerais une salle de classe qui prenne en compte tout ça. Et, et j'essaye modestement de, de le faire. Mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tout ce qu'on a fait, nous, dans notre lycée, on l'a fait sur fond propre. Euh, à un moment donné, ben, on aimerait bien que, que les collectivités territoriales jettent une oreille attentive sur ce qui se passe. Très souvent, je suis contacté par les collectivités territoriales. C'est toujours en off. Le Twitter, oui, je suis responsable des marchés, mais il ne faut pas trop le dire. Donc voilà, il faut oser. C'est évident que pour vous, c'est des investissements énormes. On l'a vu avec le numérique. Il y a beaucoup de collectivités qui se sont, par exemple, jetées sur des boîtiers de vote interactif. Maintenant, on le fait avec un portable, ça ne coûte rien. Et c'est aussi bien. Et voilà une superbe introduction sur le BYOD. Et le numérique dans tout ça Parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé de numérique... Euh, malgré tout, il, était, il est présent euh, alors il est présent de diverses manières il est présent aussi par le, par le biode euh, voilà euh, comment utilisez-vous le numérique dans vos diverses euh, pratiques quelle place a-t-il quel, quel, euh, quel matériel qui commence le biode ou le numérique le biode, oui, le biode. alors euh... À Andernos, on a un projet soutenu par le Cardi et le Clémy de Biode associé donc à la classe média. C'est un projet qui passe avec la loi pour l'expérimentation. Donc on a posé les choses, on a besoin du téléphone portable et ça a été accepté. Alors quelles sont les étapes de ce projet D'abord, c'est un dialogue avec la direction. Ça C'est vraiment essentiel d'avoir une direction partie prenante. Euh, ensuite c'est euh, la création ou la recherche d'une équipe, euh, là on en a eu deux, avec euh, dans deux quatrièmes, euh, au moins trois, quatre euh, enseignants qui étaient euh, également partie prenante dans ce projet, et puis euh, donc ça c'est agi moins moins enfin année-1, moins, moins et puis euh, lorsque la rentrée euh, se arrive, euh, il faut travailler maintenant avec les élèves, hein. donc on leur fait euh, élaborer une charte du bon usage, et puis ensuite, on travaille avec les parents, c'est-à-dire qu'on essaie de les, les solliciter, enfin, on essaie de voir euh, quelle est leur réaction par rapport au téléphone portable. Et là, on est plutôt surpris et plutôt contents. Euh, bon, après, il faut dire que c'est le projet emi euh, Biode est un projet qui, qui arrive après celui de la E-Class et qu'on retrouve aussi euh, des enseignants euh, qui étaient dans le projet E-Class euh, dans le projet EMI-BIOD. Et puis on retrouve aussi euh, un bon tiers d'élèves. Donc on a déjà euh, donné des habitudes de travail. Voilà. Euh, donc euh, des réunions d'équipe, un travail d'équipe, et puis un, un soutien avec le Clémy pour euh, avoir des formations. Et donc on est plutôt content euh, du biode à, à Andernos, euh, qu'on associe quand même euh, à l'usage des, des de la mallette d'ultra mobile, puisque finalement euh, si on parle tant du biode, c'est parce qu'on a peu de peu de mallettes euh, ultra-portables. Ultra si on en avait plus, on parlerait peut-être moins du biode. En tout cas, nous, c'est vraiment en totale euh, coopération. Enfin, les deux outils, tout à l'heure, le tableau blanc euh, euh, était en lien avec euh, le, l ultra, le, la mallette d'ultra le, le PC. Euh, là, c'est pareil, le smartphone est en lien avec le, le, le PC. Hein, C'est-à-dire que euh, les élèves qui n'ont pas de smartphone, eh ben, ils ont les mêmes ressources euh, mais euh, déposées sur le NT. Donc, il euh, n'y a, y a, y a aucun souci à ce niveau-là. Alors plus particulièrement dans le cadre de, du cours et euh, de mon cours de français, euh, le, le, le BIOT va être utilisé, euh, euh, mais c'est essentiellement la réalité augmentée et le travail avec des QR codes. Donc globalement, là vous voyez comment le, le BIOT permet euh, de développer des compétences de lecture avec euh, bah, ici une ressource image, euh, ici une ressource audio, une ressource vidéo, et euh, vous voyez là, euh, l'élève qui n'a pas de smartphone, eh bien, il retrouve les mêmes ressources euh, déposées sur Ilias, sur le NT euh, pour euh, les collégiens, avec euh, l'Ultra la, la, PC hein, fourni par le département. Euh, de même, euh, voilà, là vous avez euh, l'illustration hein, des, des ressources déposées. Euh, de même, euh, les QR codes hein, pour euh, différencier, là c'était une séance d'orthographe euh, par euh, ceinture de compétences. Donc trois niveaux et puis euh, les élèves sont en autonomie. Il me semble que c'est aussi euh, euh, l'intérêt hein, de, de, de ce système-là, de ce dispositif-là. Là, vous voyez hein, les élèves et puis euh, là, l'élève qui fait tout seul sa dictée avec son casque euh, en autonomie avec son téléphone. Donc on est vraiment dans le biode. Et toujours, hein, dans, cette, dans cette deuxième exemple, hein, les mêmes ressources déposées sur l'ENT pour qu'il bah, qu n'y ait pas non plus d'élèves laissés pour compte. En même temps, c'est un faux problème hein, puisque euh, les élèves travaillent souvent en groupe. Euh, ils sont en îlot, là, vous les avez vus. Donc, un téléphone suffit hein, pour le groupe. Mais bon, pour rassurer tout le monde et puis pour euh, pas stigmatiser, on dépose, on a la chance d'avoir un ENT. Donc, on, on travaille. Voilà, Vous les voyez ici travailler avec les ultra-PC. Donc, pour l'instant, c'est satisfaisant. Hein, on n'a pas eu de débordement. Si on en a, on n'en fait pas non plus tout un drame. Euh, et puis, on rectifie un petit peu le tir. Euh, et là, vous voyez, par exemple, un, usage, un, un exemple de charte qui a été élaborée par les élèves, qu'on leur, qu leur a fait signer hein, pour qu'ils s'engagent, et puis qu'on a donné aussi aux parents pour les rassurer. Voilà. Moi, l'équipement numérique, on, voilà, nouveau euh, collège, euh, très euh, connecté. Donc, on a euh, trois mallettes euh, d'iPad ça marche bien, c'est très très bien, euh, mais ça m'empêche pas d'utiliser parfois le téléphone portable parce que la mallette est réservée, parce que j'ai pas pensé à l'apprendre, parce que j'avais pas prévu que ben, je vais avoir envie que les élèves ben, enregistrent ce qu'ils ont produit à l'oral. Donc euh, quelquefois, ben on, voilà, c'est impromptu, c'est un peu euh, improvisé et, et nos cours ils sont improvisés souvent parce que euh, quelquefois on, on a des imprévus. Et tant mieux parce qu'on s'adapte à, à, à ce qu'ils nous donnent. Donc tout d'un coup, clac, deux, trois élèves décident d'aller faire quelque chose. Dans le couloir, ils s'enregistrent, ils reviennent, on écoute, on regarde. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand on leur demande de lire, en classe entière, souvent ça... ça c'est pas, euh, voilà, ils ont un peu peur, ils font une mauvaise lecture, euh, ou un mauvais jeu de théâtre, ou un truc comme ça. Quand on les demand, leur demande d'aller dans le couloir, on leur demande de s'enregistrer, ils reviennent avec l'enregistrement, c'est d'une qualité bien meilleure, parce qu'ils on a accès à leur intimité, quoi, et, et souvent la création est bien, bien meilleure. Donc l'outil numérique, à mon avis, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui doit permettre aux élèves d'être créatifs. Donc c'est pas one to one, euh, j'ai une tablette devant les yeux et je, je m'isole, mais c'est une tablette pour deux, trois, quatre, et, et ça permet de fabriquer d'autres des, des, choses. Enregistrer du son, écrire, diffuser, pourquoi pas aller rechercher des de, de, de, de documents, mais, mais je crois qu'une tablette c'est pas intéressant quand elle, quand elle singe un peu la classe, la, la salle informatique qui vient à nous, quoi. Bon, c'est bien, ils font de la recherche, ils vont voir sur sur Internet deux, trois trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ils sont producteurs de, de, de, de contenu. Et euh, bon, c'est peut-être, voilà, parfois un peu compliqué, mais je trouve que c'est là que c'est intéressant. Et euh, enfin, je m'en sers aussi pour leur donner des contenus un peu, entre guillemets, immersifs. Euh, quelquefois, tu parlais des heures de 4 à 5, on les connaît tous ces heures-là. et eh bien, euh, euh, une tablette avec... Euh, une application qui existe, que j'ai détournée, ou alors euh, un, un contenu que j'ai créé un petit peu immersif. Ça peut être avec de la musique dedans, une vidéo euh, euh, qui explique quelque chose, et une dictée, ce genre de choses. On, on a des réels effets sur le climat de classe pour, pour ceux par, parmi vous qui, qui travaillent dans des coins un peu difficiles. Et donc, euh, on, voilà, le, le, ça permet aussi de faire une espèce de pause cognitive pour les élèves. Et, et, euh, et en parlant de cognition, une dernière chose... Euh, il faut comprendre aussi que quand on donne des outils numériques, des, des tablettes, pour ne pas les citer, par exemple, à des gamins, on leur demande de faire une tâche, il faut avoir en tête que l'utilisation de la tâche représente une forte euh, part de la, de, la, de, la, de, la, de la disponibilité cognitive des gamins. C'est-à-dire généralement, on ne change pas notre tâche et on rajoute une, cha, une charge cognitive d'utilisation des tablettes, d'applications. De, Ils ne sont pas tous hyper à l'aise avec ça. Il faut penser aussi des fois, quand on utilise quelque chose de nouveau, de baisser un peu la charge de, de, de, de travail pour qu'ils pour qu puissent faire les deux. Quoi. Et, euh, et enfin, je voulais dire une dernière chose qui est passée comme ça, et ah, si, très important, c'est les ENT c'est que moi je me rends compte qu'on a des tablettes, le gamin il fait une super présentation sur Keynote, ça sonne, qu'est-ce qu'on fait de la présentation On la laisse dans la tablette qui va passer dans trois ou quatre salles hein, et gamin avant qu'il avant qu la, re, qu qu la reprenne. Les autres l'auront-ils effacé Où c'est qu'ils stockent ces données Ou Comment moi je les récupère comme prof Est-ce qu'ils les met, il se met les passent par AirDrop et je les récupère sur la mienne La gestion de ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'on en fait quoi Et ça c'est hyper important. Nous ça fait un an qu'on qu qu qu qu est là-dedans, maintenant on se dit « Ok, il faut, il, faut, il faut faire autrement et il faut des outils. Euh, » Alors Ilias, on l'utilise et ok. Le problème c'est que souvent sur leur téléphone, Ilias, ils n'y vont pas. Donc moi je pense qu'il faut des outils. Des, des, des, des ENT qui soient accessibles à la maison depuis leur ordi, depuis leur téléphone, et voilà, qui soient responsive diva, design le plus possible. Quoi. Très rapidement, parce que j'ai mon train aussi. Euh, le bionde, pour moi, c'est essentiel. Quand j'ai fait la classe mutuelle, j'ai pas du tout mis le numérique. Et ça a été salvateur. Parce que j'ai pu me concentrer sur ce qui, pour moi, est essentiel. C'est-à-dire l'espace et la pédagogie. Le numérique est arrivé comme le loup sort du bois. Et ce sont les élèves qui ont porté le numérique. Quand on avait écrit sur les tableaux, moi, la première fois, je leur ai dit, bah, allez-y, recopiez les tableaux. Mais monsieur, on va pas recopier les tableaux. Et donc, ils ont sorti leur smartphone. Et puis après, il s'est agi de savoir où on mettait ces photos. Donc, ils ont créé des sites, on a créé des sites. Ils ont regardé des vidéos. Pour moi, aujourd'hui, dans ma salle de classe, j'ai besoin de prises pour recharger le matériel des élèves. J'ai besoin d'un Wi-Fi performant. Et je sais que j'aurai toujours le matériel. Un élève va oublier son cartable, va oublier son sac. Il va aller à l'école quand même. S'il est devant l'école qu'il a oublié son portable, il rentre à la maison et il va le chercher. Je suis sûr qu'avec le portable des élèves, j'aurai toujours le matériel. Après, se posent des questions, on n'a pas le temps d'aborder cette question, mais des questions réglementaires. À partir du moment où j'utilise le matériel d'un élève dans un usage prescrit, que ce matériel est prêté à un autre puisqu'on est dans la collaboration, ou qu'il est cassé même par l'élève, quid des responsabilités Ça, c'est des questions qu'il faudra absolument traiter. J'ai terminé. Super, merci. Bon, oui. Oui, je voulais vraiment remercier Bruno, Claire et Vincent euh, bah, d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris de, sur leur temps. Et puis, euh, eu leur dire que j'ai vraiment eu plaisir à, à travailler déjà sur, sur le sujet euh, et puis de travailler avec eux. Ça a été vraiment un, un réel plaisir. Euh, un petit temps pour les questions Bonjour. Euh, j'ai quatre petites questions. La première s'adresse principalement à Mme Doz. La classe en Nilo. Je ok, je, très bien, je suis pour euh, par contre, par rapport aux activités que vous faites faire à vos élèves, euh, j'ai un peu une réponse par monsieur, euh, j'ai repris votre prénom Bruno, mais bon, Bruno. Mais, euh, comment vous arrivez en proposant, donc euh, si j'ai bien suivi là sur un exercice d'orthographe, il y avait différents, quelque part différents niveaux de complexité, puisqu'il y en avait qui créaient des exercices pendant que d'autres se contentaient de, contenter, entre guillemets, de faire une vidéo du cours ou de, de mmh. le rendre vivant donc ça veut dire qu'il y en a qui vont se contenter de capter le, le cours, les notions de base, pendant que d'autres sont déjà en train de faire le boulot du prof de créer un exercice. Donc là, est-ce qu'on n'a pas, dans ce cas-là, une, une, des groupes de niveau qui apparaissent Et à ce moment-là, le problème qui va s'opposer avec la méthode de Bruno, qui, elle, est plutôt de l'idée de ceux qui ont compris vont en venir expliquer aux autres, alors que là, dans votre activité, ceux qui ont compris restent entre eux, puisqu'ils créent un exercice. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Merci. Alors, euh, déjà, c'est pas tout à fait ça. Euh, ils sont tous producteurs de quelque chose, sauf deux élèves qui, effectivement, font euh, des exercices en ligne ceux ils sont vraiment en difficulté et euh, je les ai observés travailler ensemble et j'ai trouvé que c'était vraiment bénéfique pour eux tous les autres produisent ils produisent une capsule, ils produisent des exercices interactifs, il y en a qui se filment et qui font la leçon et euh, moi j'ai commencé mon cours en leur disant aujourd'hui je ne fais pas le cours hein, c'est vous qui le faites Voilà, vous n'aurez pas de cours sur euh, le futur vous allez faire le cours et en fait euh, ce qui est intéressant après c'est la restitution c'est à dire que euh, euh, il y en a qui vont présenter leur capsule il y en a qui vont présenter leur carte mentale il y en a qui vont faire jouer les autres avec leur exercice interactif et puis il y en a qui vont faire la leçon qui vont qui vont se filmer et se, et se montrer. Donc euh, en, en ce sens, il euh, n'y a pas tant d'isolement que ça. Euh, par contre, euh, j'ai pas donné à n'importe quel élève ou n'importe quel îlot euh, l'activité de faire une capsule. C'est à dire que mes groupes n'ont pas été faits au hasard. Alors pour reprendre la question sur les îlots, euh, je, je varie très très souvent, ça peut être un hein, des groupes d'affinités, des groupes de compétences, des groupes de niveau de maîtrise, euh, j'aime beaucoup les faire travailler par niveau de maîtrise, c'est-à-dire que dans chaque îlot j'ai un niveau 1, 2, 3, 4, voilà. Mais ça va dépendre de l'activité, si c'est une correction d'évaluation, si c'est un cours qui crée. Euh... Ok, merci. Euh, — Et autre question. J'ai vu des élèves avec des écouteurs. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de leur en donner par rapport à des problèmes légaux, par rapport à l'audition, des risques de perte d'audition. Est-ce que c'est eux qui les fournissent Est-ce que c'est le Clémy ?— je... C'est l'établissement qui a acheté les écouteurs. — Il y a pas euh, de problème légal sur ça ?— Je ne suis pas, euh, je je sais, je suis pas au courant. Je ne pense pas. Et euh, je préfère d'ailleurs quand ce sont les élèves qui amènent les leurs, parce qu'ils peuvent travailler à deux. Et avec cela, ce que l'établissement a acheté. Alors l'établissement n'a pas acheté d'écouteurs parce que là, effectivement, ça pose un problème d'hygiène. Donc ils ont acheté des écouteurs. Mais là, du coup, ça individualise le, le travail. Et moi, je préfère vraiment quand ils amènent leurs écouteurs et qu'ils travaillent à deux. Merci. Euh, J'ai entendu parler des ENT. Il y avait AirDrop. J'imagine qu'on peut parler de Dropbox, etc. Ça veut dire que les contenus pédagogiques sont stockés par des boîtes privées en termes de possession des contenus, etc. Est-ce qu'au niveau éthique, est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a peut-être un tracas Alors, personnellement, je n'utilise que euh, l'ENT, Ilias. Euh, c'est institutionnel, c'est académique, c'est sécurisé. Dès qu'il y a une production, on les déposée sur l'ENT, c'est accessible à tous les élèves. Le lendemain, ils voient les productions de chacun et je, je ne rentre pas dans autre chose. Je vais peut-être plus à Bruno. Airdrop, c'est un système d'échange, c'est-à-dire qu'ils ont une tablette, <coughs> ils ont des tablettes, euh, une par îlot, une par groupe, une par personne, on peut l'imaginer. Et moi, depuis ma tablette, par Bluetooth, je leur, je leur, je leur fais passer le travail, ils le, ils, le, ils le reçoivent sur leur tablette, en une seconde, hein. euh, c'est un système d'échange comme ça, non filaire. Et puis euh, après, ils renomment, le, ils, ils renomment le, le, le fichier et ils me le renvoient sur ma tablette. C'est une gymnastique qui est, c est, c est très bien, hein, ça va très vite, c'est performant. Le, le, le truc, c'est que ça serait bien qu'eux, ils puissent le mettre dans un cloud, et avec les questions euh, importantes que, que, que tu poses, mais qu'ils le mettent dans un cloud et qu'ils puissent le retrouver sur une, autre, sur une autre tablette, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur personnel. Euh, un ENT, hein. ENT c'est un, un, un cloud, en quelque sorte. Quoi. Mais c'est vrai que où c'est qu'on le stocke C'est stocké où Si c'est stocké dans des trucs légaux de notre département ou qui sont faits par le département ou la région, quelquefois, on y perd énormément en, en, en, en responsive design, d'accord Si c'est stocké par des boîtes, eh bien, on met ça sur Google, ça pose d'autres problèmes. Bon, euh, je sais qu'il y a des boîtes privées qui sont en discussion avec, la, la, avec les, avec les Danes et avec les... Euh, les euh, les, euh, voilà, avec l'éducation nationale pour essayer de, de faire des partenariats mais bon, il faut avancer sur ces questions-là, ouais ok, merci bonjour, j'aurais une question à propos des configurations de classe que je trouve assez inspirées de ce qui est fait en primaire, notamment euh, dans vos projets euh, interdisciplinaires, de classe e-classe, ou bios, ou avec vos autres collègues ces classes-là, est-ce que c'est ce, une classe partagée, c'est-à-dire que euh, vous n'êtes plus, plus le professeur de la salle mais c'est la salle appartient à la classe et ce sont les autres collègues qui viennent dans cette classe pour profiter de l'espace. Est-ce que vous avez réfléchi à ce point-là Comment vous l'utilisez Alors déjà, c'est complètement inspiré. Enfin, inspiré. C'est-à-dire que c'est surtout mes élèves qui étaient inspirés du premier degré. Quoi. Ils sont arrivés en sixième et là, j'ai compris ce que c'était que le cycle 3. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression véritablement d'avoir des élèves de plus jeunes que ce qu'ils étaient. C'est juste qu'il manquait d'attention, peut-être de maturité. Bon, en sixième, c'est un peu normal. Mais euh, la classe, c'est vrai qu'elle ressemble complètement. J'ai mis des plantes vertes, j'ai mis des livres, j'ai mis euh, quelques affiches, mais pas trop, Différencier l'espace. Complètement, ça ressemble à une, une classe comme ça. Et, euh, et je le revendique, je trouve que c'est chouette. Mais euh, ce que j'ai fait l'an dernier, c'était une expérimentation. Ouais. Et donc, j'ai voulu rester un peu dans mon coin. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai changé de salle cette année, parce que j'ai pris des quatrièmes et des troisièmes cette année. Et donc, c'est un peu différent ouais. sur l'espace. Par contre, j'ai refilé ma classe à des collègues d'anglais. Euh, ils m'ont dit, ouais, on peut s'y mettre, là. J'ai dit, ouais, ouais, mais je, je vous laisse tout le matos. Et puis j'ai regardé. Et euh, donc, je vois comment eux se sont servis de cet espace. l'ont des fois un peu modifié. Et je vois fleurir dans les salles, euh, actuellement, dans les autres salles de l'établissement, des euh, sas de décompression qui, par moments ne sont plus des sas de décompression, mais sont devenus des coins de lecture quand l'élève a fini. Ou aussi, nous, on a beaucoup de IP, euh, des, des, dont des élèves un peu précoces, qui souvent ne veulent pas passer par l'écrit, qui disent non, non mais c'est bon, j'ai compris, je n'ai même pas besoin de passer par l'écrit. Donc c'est une espèce de petit euh, challenge, on leur dit écoute, tu prends le cours rapidement, et puis après, comme ça, tu peux aller euh, bouquiner des BD au fond et tout ça. Et alors là, euh, les gamins qui ont non seulement compris, écrivent, font la trace écrite. Donc ce, ça, ce, ce, ce coin, au fond, il sert à plein de trucs en fait. Et euh, donc voilà, je vois comment les collègues, moi, sont en train de, de, de reprendre et de, de transformer, de le mettre à leurs mains, et c'est bien ça qui compte. Euh, concernant la classe, nous c'est un petit peu différent parce que c'est un projet, c'est une équipe euh, et euh, les élèves ne bougent pas, ils restent dans cette salle et ce sont les collègues qui viennent dans cette salle alors pas tous, hein, ceux qui sont en éducation musicale, ceux qui sont en arts plastiques, en EPS, en techno, ils ont leur salle euh, mais les autres viennent et, se... et les élèves restent alors ça pose un petit problème à l'entre-deux-cours parce que comme c'est une classe agitée <rire> depuis deux ans euh, ils ont tendance à bouger à un peu sauter... Euh au tableau euh, mais euh, voilà et euh, je reviens sur la disposition en îlot en fait elle n'est pas systématique hein. on se laisse euh, le droit de passer en autobus en îlot ou en U, en u Enfin, on... en ce qui me concerne l'îlot ne se justifie que lorsqu'il y a réalisation et euh, collaboration ou coopération sinon euh, souvent je suis en autobus voilà euh, oui vous voulez que je réponde aussi euh... Alors nous on a les deux les deux cas de figure, on a des salles de classe où ce sont les enseignants qui vont bouger, autant que faire se peut, on fait en sorte que ce soit des enseignants qui font la classe mutuelle. Parce que sinon ça impose des reconfigurations et c'est toujours chronophage et ça on va absolument éviter. Après cette année on a fait une classe mutuelle en première S où on a trouvé une salle de 100 mètres carrés. Donc on, on l'a récupérée. voyez, oui, c'est rare. Hein. Moi, j'ai mis euh, six ans à la, à la trouver. Elle était cachée. Euh, et là, on a mis les élèves de première S et ce sont les enseignants qui bougent. L'idée était qu'ils s'approprient l'espace et que ça me semblait plus logique que ce soit aux enseignants de bouger. Donc voilà, c'est une expérimentation qui est en cours. Je suis actuellement un peu déçu parce que les élèves se retrouvent dans une position où ils sont un petit peu différents des autres. Ils ont leur classe à eux. Et ces petits premiers S, ils se prennent pas pour les derniers. Et, et donc, ils ont été relativement hautains. Enfin, voilà, bon, c'était pas la bonne classe pour cette expérimentation. Mais je pense que ça peut être intéressant, quand même, de, de fixer les élèves et que ce soit les enseignants qui bougent. Pour l'emploi du temps, c'est plus simple, en plus. Une question. J'avais une question pour Claire. Comment vous avez réussi à fédérer les parents d'élèves en dehors de la création de la charte d'usage pour le, bio, le BIOD Oui. Alors, comme je l'ai dit, le, le projet EMI-BIOD, euh, c'est un petit peu la continuité de... Alors, ça se passe en quatrième, pardon, deux classes de quatrième. C'est un peu la continuité de la cinquième E-classe. Donc, j'ai commencé par fédérer les élèves. Et euh, ayant dans ces deux classes à peu près un tiers d'élèves qui venaient de la E-classe, euh, bah, je savais que je pouvais compter déjà sur euh, toutes leurs aptitudes dans la maîtrise du numérique. Euh, ensuite, pour les parents, honnêtement, ça n'a posé aucun problème, mais euh, je dois peut-être remercier ici la direction qui m'a donné la possibilité, en conseil d'administration, de présenter les projets. Donc là, il y a des parents et des, des représentants de parents, d'élèves, et euh, eux, ils sont aussi euh, des, euh, des, des vecteurs de ce discours donc il euh, y a eu aucune difficulté tous les parents ont signé le. je, je crois pas que je l'ai annexé là au diaporama mais tous les parents ont signé le, le petit mot qui permettait euh, enfin, selon lequel ils autorisaient leurs enfants à venir avec leur téléphone portable ensuite c'est aussi un projet associé à, à l'EMI et ce sont des élèves qui sont dans des dans, ils sont dans le projet éco reporter en herbe par exemple, donc le téléphone ça aussi son utilité lors des sorties, lorsqu'ils vont devoir filmer, s'enregistrer euh, euh, revenir avec des contenus multimédia donc c'est réellement une nécessité nécessité parce que si les élèves doivent faire un reportage, on va, pas, on va pas acheter des caméras, on va pas acheter des enregistreurs pour chaque élève, donc ils ont... les parents comprennent aussi qu'il y a cette nécessité. Après quand on leur dit que ça permettra de différencier un petit peu le contenu du cours, ils se disent tiens bon peut-être que ça peut être intéressant. Euh, on a deux élèves dans la classe qui n'ont pas de téléphone portable, c'est tout. Voilà. Absolument, mais souvent, ils sont en groupe. Hein, mais euh, Ils sont tout le temps en groupe quand on travaille avec euh, le téléphone portable, de toute façon. Mais de toute façon, il y en a qui préfèrent délaisser leur téléphone portable. J'en ai bien euh, pas un tiers, un petit peu moins d'un tiers, mais qui me demandent euh, l'Ultra PC. Et euh, comme je me suis donné la peine de mettre la ressource à la fois en réalité en montée, en QR code et euh, sur le NT, je suis très contente de donner mon, mon Ultra portable. Question. On se retrouve à 14h au Collège Goya. Bon appétit. Merci.